Voici une méthode hyper rapide pour écrire une formule. Je suis dans le traitement de texte tout à fait classique, donc pas dans le module math. Je vais écrire une formule. Is over 5 égale square root de 4. Voilà. Je sélectionne la formule. Et puis Alt-I, J, formule, et c'est fini. Cette méthode est utilisable dans tous les cas. Vous écrivez les codes de la formule, vous sélectionnez les codes que vous avez écrits et puis vous les envoyez par les raccourcis clavier dans le module MAT qui se charge de convertir les codes en une belle formule.